Les fonctions qu'on va commencer à étudier aujourd'hui, on les retrouve partout, notamment sur Internet. Donc si vous ouvrez une page Internet, n'importe laquelle, et que vous, vous appuyez sur la touche CTRL et U, vous allez tomber sur le code informatique de la page, vous pouvez essayer. Et donc quand on zoome sur le code informatique de la page, on va trouver des fonctions. Par exemple, cette fonction HTTP GET va récupérer l'adresse de la page Internet. Maintenant, on va voir les fonctions en mathématiques. Donc on va définir une fonction comme l'association d'un élément d'un ensemble de départ à un élément d'un ensemble d'arrivée. Donc si on prend comme exemple euh, la fonction qui nous donne une page Internet quand on rentre une adresse dans un navigateur, c'est quoi l'ensemble de départ C'est toutes les adresses Internet qui existent. Donc par exemple, l'adresse de DeepMoodle. Et ça va nous donner quoi en arrivée Toutes les pages d Internet qui existent. Donc si on rentre l'adresse de DeepMoodle, on a la page de DeepMoodle. Maintenant, en mathématiques, on utilise surtout des fonctions réelles. Comment sont-elles définies C'est tout simplement des fonctions dont l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée sont l'ensemble R. Vous vous rappelez, c'est l'ensemble de tous les nombres réels. On va prendre une fonction très très simple dans ce cours pour illustrer. La fonction multipliée par 2. L'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée, ça peut être tous les nombres réels. Vous pouvez prendre n'importe quel nombre, vous allez pouvoir le multiplier par 2. Donc par exemple, à 1, on va associer son double, 2. À 3, on va associer 6. À 5, on va associer 10, etc. On pourrait prendre n'importe quel nombre, on pourrait appliquer cette fonction. Comment on va écrire des fonctions et les définir Donc la bonne façon de définir la convention sur laquelle on s'est mis d'accord, c'est celle-ci. F, c'est le nom de la fonction. On lui met une lettre. Ça peut être f, on verra plus tard euh, peut-être des fonctions g, h, i, etc. Vous lui donnez le nom que vous voulez. Puis, grand R, c'est l'ensemble de départ. Nous, ici, dans notre fonction exemple, c'est l'ensemble des nombres réels. Une flèche, grand R, l'ensemble d'arrivée. Plus tard dans vos études, vous verrez des fonctions dont l'ensemble de départ et l'ensemble d'arrivée ne sont pas forcément les mêmes. Et nous, cette année, ça sera tout le temps des fonctions qui vont de R dans R. Et puis ensuite, à X, on associe 2X, puisqu'on fait le double. Mais remarquez la différence entre les deux flèches. On va de l'ensemble des nombres réels dans l'ensemble des nombres réels, c'est une flèche normale. Par contre, on associe X à 2X, c'est une flèche d'association qui a un petit euh, trait vertical sur sa gauche. Bon, ça, il faut connaître cette convention. Mais dans la, les exercices qu'on fera en classe, on simplifiera l'écriture. Euh, comme on utilisera surtout des fonctions réelles, on les définira souvent par f, parenthèse, x, fermé la parenthèse, égale 2x. Et ça, cette écriture, il y a une façon de la lire. On le lira f2x égale 2x. Les parenthèses, on dira 2. Enfin... On va prendre toujours en exemple notre fonction qui à x associe 2x, f de x égale 2x, je fais le double du nombre qu'on me donne. Donc on avait dit à 1 on associe 2, ben si on l'écrit avec notre nouvelle forme d'écriture ça va être f de 1 égale 2, f parenthèse 1 égale 2. 3 est associé à 6, donc f de 3 égale 6, 5 est associé à 10, donc f de 5 égale 10. Donc petite question, si vous avez bien compris, vous avez trouvé très facilement F2.7. Mettez pause. C'est bon Vous avez trouvé Ah oui, bien sûr. F2.7 égale 14. Pas évident ce début sur les fonctions. Hein. Donc euh, accrochez-vous, on va bien s'entraîner en classe et vous allez bien avancer sur ce domaine. Donc pour ça, n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.